Faisons un point sur les nombres. On a déjà eu l'occasion de rencontrer toutes sortes de nombres. On peut déjà les comparer par rapport à 0, les nombres négatifs, les nombres positifs et puis les nombres entiers. Par exemple, 6 même s'il n'en a pas l'air, c'est un nombre entier. 6 divisé par 2, ça fait 3. Racine carrée de 16, la longueur du carré de qui fait 16, c'est 4. On a les positifs et on a les négatifs. 16 divisé par 4, c'est aussi un nombre entier, moins 4. On peut aussi voir les nombres décimaux, c'est-à-dire qu'ils ont une partie décimale qui s'arrête. 147 demi, on a l'impression que c'est une fraction, mais c'est aussi un nombre décimal. 145e, c'est une fraction, mais c'est aussi un nombre décimal. La partie décimale s'arrête. Contrairement au nombre rationnel, par exemple 5 tiers, 5 divisé par 3, ça fait 1,666 et ça ne s'arrête jamais. 9 divisé par 7, ça fait 1,285714 et ça va recommencer. 285714, donc la partie décimale ne s'arrête jamais. Et puis au-dessus, on a encore d'autres nombres, les nombres réels, où là, la partie décimale, non seulement ne s'arrête jamais, mais en plus ne se reproduit pas. Un même nombre décimal, on peut l'écrire de différentes manières et le classer en fonction des unités dizaines santé, d'unités simples, puis des milles, des millions, des milliards, et avec la partie décimale. On peut aussi donc la, les, chaque nombre décimal le représenter de manière différente en fonction de fractions, en fonction de si on le lit, d'une écriture décimale une fraction sur 100, des pourcentages, on peut les représenter graphiquement, alors évidemment 1 sur 100 ça fait quelque chose de tout petit, mais dans la théorie on peut le représenter, on peut aussi les représenter sur des droites de graduées, tout ça pour un même nombre. Et ensuite, en science en fait, on va utiliser beaucoup de très grands nombres, en astronomie en particulier, des milliards et des millions de kilomètres. Et des très petits nombres, la longueur d'une fourmi, déjà, c'est un millimètre, c'est pas beaucoup. Et au fur et à mesure, ça devient des nombres tout petits. Donc là, il va falloir introduire une écriture qui s'appelle les puissances de 10 pour éviter d'avoir ces nombres si grands ou si petits. Pour cela, il va falloir se rappeler comment on fait pour multiplier par 10, 100, 1000 et par 0 0 0,1, 0 0,01, 0,001, etc. Et même chose avec des puissances de 10. Une chose essentielle à bien se souvenir, c'est de repérer le chiffre des unités. Dans un nombre entier, le chiffre des unités, c'est facile, c'est le dernier. Dans un nombre décimal, le chiffre des unités, c'est celui qui est juste avant la virgule. À partir de là, si je veux multiplier 1243 fois 10, ça veut dire que le 3, qui est pour l'instant le chiffre des unités, va devenir le chiffre des dizaines. Pour m'y repérer par la suite, je vais mettre un petit codage. Unité, dizaines, centaines, milliers en majuscule, dixième, centième, millième en minuscule. Ici, si je veux faire 1243 fois 10, donc mon 3 va devenir le chiffre des dizaines. Je dois aller jusqu'au chiffre des unités. Donc, ça va me donner 1, 2, 4, 3. Là, il y a 0 en chiffre des unités, 12 430. Si c'est 1243,79 que je veux multiplier par 10, mon chiffre des unités va devenir le chiffre des dizaines. Même technique, donc attention, sauf que là, voilà, mon chiffre des unités, c'est celui-là, juste avant la virgule, qui devient les dizaines. Et donc, ici, le chiffre des unités, donc ça va me donner comme résultat 1, 2, 4, 3, 7, la virgule après les unités, virgule 9. Si je dois calculer 1243,79 fois 1000, mon chiffre des unités, le 3, devient le chiffre des milliers. Le 3 va devenir le chiffre des milliers. Milliers, centaines, dizaines unité. Donc ça me donne 1 2 4 3 7 9, il y a 0 en unité. 1 243 790. Maintenant, si je veux multiplier par 0,1. 0,1 c'est le chiffre des dixièmes. Ça veut dire que mon chiffre des unités, il va devenir le chiffre des dixièmes. Le 3 est devenu le chiffre des dixièmes. dixièmes et cette fois-ci, je dois revenir sur les unités en allant vers la gauche. Donc ici, j'ai les unités. Et ça me, donc, ça me donne donc 124,3, la virgule après les unités. Si je multiplie 1243,79 par 0,1, le 3 devient le chiffre des dixièmes. Chiffre des dixièmes, donc les unités sont ici. La virgule entre les unités et les dixièmes, ça me fait 124,379. Si je multiplie par 0,001, dixième, centième, millième, le 3 va devenir le chiffre des millièmes Millième, centième, dixièmes je vais jusqu'aux unités. Les unités, elles sont là, avec une virgule entre les unités et les dixièmes ça me donne 1,24379 on a vu tout à l'heure qu'il fallait qu'il faudrait savoir utiliser des écritures avec des puissances de 10. C'est quoi les puissances de 10 C'est que au lieu d'utiliser à chaque fois ces, ces nombres là, et bien, pour généraliser, comme il va falloir utiliser des très grands nombres et des très petits nombres, on va aller Numéroté, ici on va dire que c'est le rang 0, 1, 2, 3, 4, etc. Vers la gauche et ici vers la droite, moins 1, moins 2, moins 3. 10 puissance 2, qu'est-ce que ça va être Ça veut dire que je vais mettre mon 1 au rang numéro 2. Ici 1. 0 dizaines, 0 unités. 10 puissance 2, c'est 100. 10 puissance 8, qu'est-ce que c'est Je vais mettre mon 1 au rang numéro 8. 4, 5, 6, 7, 8, ici. Qu'est-ce que c'est Eh bien, je complète avec des zéros. Qu'est-ce que ça me donne 3, 6, 9, 100 millions. Etc. Et je vais donc utiliser tout cela pour pouvoir multiplier mes nombres décimaux par des puissances de 10. Alors, si je reprends comme tout à l'heure, j'avais dit que la, chose est une, la première chose à faire attention, c'est de repérer le chiffre des unités. Ici, le chiffre des unités juste avant la virgule. Là aussi, 608, c'est un nombre entier, donc le chiffre des unités est là. Nombre décimal, le chiffre des unités est là. Nombre décimal, le chiffre des unités est là est ici. On a dit tout à l'heure, ici 10 puissance 2, ça veut dire que je vais me ranger au, chi au rang 2. Le chiffre des unités va devenir le rang 2. Ici j'ai le rang 2, je dois aller jusqu'aux unités, donc jusqu'au rang 0. 2, 1, 0, avec la virgule juste après, ça va me donner 0,336. Multiplié par 10 puissance 8, le chiffre des unités prend le rang 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc là, il y a trois rangs de vide. Ça va me donner 1, 2, 3, 2 millions, 15 000. Ici, le chiffre des unités devient Moins 5, prends le rang moins 5. Attention, moins 5 c'est ici, donc il faut que je parte vers la gauche. Moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1 jusqu'à 0, 0 Donc 0 0, Le chiffre des désunitré prend le rang moins 3. Moins 3. Moins 2, moins 1, jusque 0, avec la virgule. 0,000007025. Ce sera plus facile d'utiliser avec des puissances de 10, finalement. Multiplié par 10 puissance 5, le chiffre des unités prend le rang 5. Attention, 5, je vais vers la droite pour retrouver les unités. Donc, 5. 4, 3, 2, 1, 0, 3, 4, ça me, don, ça me donne donc 5, 7, 7, 1, 2, 3, 4 qui se lit 5 millions